Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous regarderez. Eh bien, merci d'être avec nous sur ETV, la télé que vous avez choisie dorénavant et Raphaël bien sûr qui est juste là. Coucou. Donc euh, je tenais à, à vous saluer, à vous dire merci encore une fois. Je me répète parce que vous nous faites plaisir, vous continuez à nous suivre et vous ne lâchez rien. Eh bien moi non plus, je ne lâche rien. Salut Murphy, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et tout le monde se porte bien chez nous également. Alors je voudrais juste vous dire, vous faire un petit clin d'œil hein, avant de commencer euh, sur cet ouvrage. Il s'agit donc euh, de l'ouvrage de Kalala Omotunde, hein, New Kalala, Omotunde, et bien un petit livre que je vous conseille parce qu'il était question de la monnaie au temps des pharaons. Salantien Tchembei J'en ai plein. Hein. Tous ces livres, euh, peut-être une ou deux, un ou deux me manquent, mais j'ai pratiquement tous ces livres et je tenais à vous proposer cet ouvrage-là pour euh, vous replonger dans cette histoire de monnaie parce qu'en ce moment il est question d'argent un peu partout. Nous recevrons donc ensemble un rayon de soleil, quelqu'un qui est là pour euh, vraiment égayer, égayer la vie de tout un chacun, un artiste, un chorégraphe, euh, auteur, compositeur, interprète, maître de ballet, danseur natif de la Martinique, mais que nous avons adopté, je pourrais dire que nous avons kidnappé ici, chez nous, en Guadeloupe, parce que vous l'aimez. Il s'agit donc euh, de cet homme qui est juste là, J.C. Trévis. Vous allez bien, J.C.? Très bien, merci. Et toi, marraine, je peux me permettre de t'appeler oui, marraine, parce que tu es marraine artistique d'ici, je, je suis heureuse de te retrouver <rire> après toutes ces années. Merci. Ça va tellement vite. C'est clair. Ça Quand passe, je pense hein. à toi, là, je, pour moi, c'était hier. Exactement. C'était hier. Exactement. Et euh, ici, effectivement, je suis sa marraine, parce que je vous l'ai proposé, je voulais. Présenté. Et nous avons passé un superbe moment tous ensemble, ce qui vous a permis vraiment de le connaître, de connaître sa famille, de connaître sa petite vie intime et tout. On était vraiment <rire> dans, dans un cocon tranquille ce jour-là. Et aujourd'hui, nous sommes là pour bien évidemment rappeler qui vous êtes, parce que je l'ai dit brièvement, oui. mais j'aimerais bien entendre, euh, cela, de, de, de <rire> vous, entendre <rire> cela de ta bouche on ne peut pas dire vous, ça serait hypocrite entendre cela de ta bouche, sais nous oui. rappeler euh, quel artiste que tu es je suis un artiste pluridisciplinaire parce que j'ai plusieurs casquettes artistiques à la fois comme tu l'as si bien dit danseur, mm -hmm. chorégraphe, auteur-compositeur mm -hmm. mais aussi euh, chanteur de variété coach vocal ouais. aujourd'hui j'exerce ici en Guadeloupe mm -hmm. et euh, voilà dans, et aussi animateur télé donc euh, depuis euh, 15 ans de carrière mm -hmm. j euh, je, je fais différentes scènes, je mm -hmm. propose des, des grands spectacle, j'en suis à mon 18e. Euh, je, voilà, exactement j'en rends grâce à Dieu donc mm. ça veut dire que chaque année je, je propose un spectacle tous les deux ans euh, ouais. qui est en rapport avec euh, l'album que je sors un, un, un artiste qui travaille au fait. oui c'est mon qui métier d'ailleurs voilà c'est son oui. métier ouais. animateur télé oui. depuis peu ou depuis toujours ah depuis toujours depuis en fait toujours. ah oui ça fait déjà des années j'ai animé une émission durant euh, cinq ans uh -huh. euh, voilà sur une chaîne en Martinique et euh, ce qui m'a permis comme toi de ouais. recevoir euh, des, des, artistes. des artistes voilà un peu le monde, Un peu tout le monde, exactement. Eh bien, nous, nous voulons bien toi ici, hein, si tu veux bien. Y a souci, hein. <rire> Avec <grand> plaisir. <rire> Donc, euh, euh, JC, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette visite aujourd'hui? un nouveau spectacle mm -hmm. voilà, qui s'intitule de mes racines à mes ailes que je ferai ce dimanche 4 décembre à 16h au ciné-théâtre du lamentin mm -hmm. donc de mes racines à mes ailes c'est un spectacle sur lequel j'ai travaillé durant un an donc depuis euh, l'année 2022 j'ai travaillé avec euh, mes quatre danseurs qui mm -hmm. sont martiniquais qui viendront et mes deux choristes qui sont guadoupéennes c'est un spectacle 100% antillais oui. qui met en avant le patrimoine culturel des Antilles la biguine la mazioca, mm -hmm. la valse mm -hmm. mais aussi euh, le bélia sans oublier le zouk le gospel, nous oui. allons voyager, en fait, durant oui. 2h30. Dans, dans cette musique caribéenne avec euh, toutes tendances confondues. Toutes tendances oui. confondues, parce que je suis un chanteur de variété, ce oui. qui veut dire que je chante de tout, de tout. et... Euh le, le message principal, c'est l'amour. Uh -huh. Voilà, je me veux vecteur d'amour ouais. parce que je crois que de nos jours, l'amour a perdu ses véritables et lettres oui. de noblesse. Et oui. euh, ma mission ici-bas, c'est de, de pouvoir transmettre Consolider. de l'amour. Exactement. Ouais. Voilà. Parce que des, des fois, les gens disent Oui, je t'aime, je t'aime. Ouais, ouais, ah ouais, oui, ouais, on, ouais, on euh, a banalisé. C'est devenu, voilà, tellement voilà. banal. C'est devenu un mot, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Le, le je t'aime va vite. Tout à fait. Exactement. Les, les petits cœurs, les émotiques etc. Ça. Les réseaux sociaux n'ont pas arrangé les choses. Ça enlève la force de de, véritable de, valeur voilà, de l'amour parce de que l'amour englobe plein de choses, c'est ouais. le, le pardon donc l'humilité, mmh. c'est aussi la remise en question et c'est aussi la générosité mmh. et voilà. le vivre ensemble, et savoir apprécier quelqu'un aussi, parce vivre. que il y a différentes formes d'amour comme je dis, j'ai tellement ça. de gens à aimer, je ne peux pas aimer une seule personne, c'est ça mais quand je, je dis ça, c'est de cet amour universel exactement, on ne peut pas aimer une seule personne non même la personne qui, qui, qui vous en veut on ne peut pas la détester, on dira ouais ouais ouais, ouais. Mmh. on va dire deux trois gros mots et mmh. puis ensuite c'est terminé, <rire> c'est terminé parce que dans le cœur on ne peut pas se dire ah non, non. je la déteste ou je le déteste on ne peut non. pas c'est pas faut pas garder pas ces choses là dans le cœur on ne peut pas voilà, et quand fait. on prend en dieu aussi hein, je ne sais pas je ne vais pas faire de prosélytisme et du dieu de dieu, dieu, dieu non c'est pas cela mais il y a quelque chose quand même qui nous rappelle cette connexion c'est ça il faut que nous soyons tout connectés surtout en ce moment on en a vous avez vu les choses besoin. que nous voyons alors les réseaux sont là pour, pour nous dire aussi des fois que, euh, alors, marie annick est certainement déjà là. Elle est certainement déjà dans les studios. Si elle ne l'est pas, il faut qu'elle se dépêche. Je ne peux pas décrocher mon téléphone, malheureusement. <rire> je vais tout simplement faire ce, passer ce petit message pour lui dire que nous sommes déjà là avec notre invité JC trivis Et euh, après, eh bien, ça sera son tour. Alors, si elle en retard, eh bien là, voilà, <rire> ça sera de prête. Donc, nous nous poursuivons avec vous, JC. Je, je disais que sur les réseaux, nous voyons tellement de choses. Nous sommes tellement... Euh, euh, comment dire, euh, bombardés d'images. Et grâce à cela, nous voyons des choses qui font peur. Genre les, les animaux qui tournent. Vous avez vu cette image Oui, j'ai vu cette image, exactement. Des exactement. animaux qui font des cercles. Exactement, tout à fait. Alors il y a des gens qui exactement. disent, oui, ça va être la fin du monde. <rire> D'autres personnes qui disent, ouais, c'est un virus. Mais est-ce que nous pouvons... Comment dire Donner une signification à des choses qui nous dépassent. C'est peut-être une remise en question aussi. Les animaux tournent sur, sur eux-mêmes, donc oui. c'est peut-être une remise en question. L'homme devrait apprendre à tourner sur soi-même aussi. C est, c est ou compliqué. à tourner la langue dans, dans non, la bouche non, ça, avant de parler. Ça. Exactement. Parce <rire> donc c'est peut-être un exemple. ce genre de choses. Et, et, et moi je pense, je n'ai pas eu peur, hein, quand j'ai vu cela, j'ai dit, oh, même les, les petits chiens à la maison, les animaux, les asticots, des, des cercles immenses. Et je me suis rappelé des cercles qu'on voyait dans les champs. En fait, de, on avait des photos de, de champs où il y avait des cercles. D'accord. Euh, les les crops sur Je ne sais plus comment ça s'appelait. D'accord. Euh, en France, partout en France, dans les champs, il y avait des, des, des cercles. Les gens se demandaient qui aurait bien pu faire ces, champs, ou, aurait bien pu faire ces grands cercles et ces schémas que l'on voyait. Finalement, je me demande bah, si ce n'était pas des animaux, en fait. Parce qu'ils savent bien <rire> le faire, ils bien tourner comme cela. C'est peut-être des, des insectes ou des animaux qui faisaient ça, donc maintenant on entend extraterrestres et tout. Alors on se dit au piano. De toutes les manières, le seul être qui a la réponse, c'est l'être suprême. Oui, c'est lui seul qui connaît donc, toute mais chose. Oui, mais ça. <rire> ça veut dire que certaines personnes ont quand même peur de quelque chose. Oui, mais en fait, euh, mais ça c'est le rôle de l'ennemi, mmh. c'est de nourrir la peur chez mmh. l'être humain. C'est ça. Et donc, du coup, la peur force tout, ça nous... Le contraire de la foi, c'est la peur, justement. Et donc, oui. euh, je crois que nous devrions euh, regarder oui. à, à la foi. Donc, oui. euh, garder la foi. Intacte. Garder à la fois voilà, voilà, exactement, c'est ça. <rire> <Voilà>. Et, euh, <rire> Ça nous permettra, justement, ouais. d'éviter d'être trop ébranlés par euh, les choses que l'ennemi fait, justement, pour euh, nous déstabiliser. Pour nous déstabiliser. Ça. Et les prises de conscience euh, que nous voyons là aussi, certaines personnes commencent à se dire, « Ah ouais, il va falloir qu'on arrête de penser que nous ne sommes pas africains, » par exemple, un exemple, hein. « Il va falloir qu'on arrête de penser que nous, sommes pas, nous ne sommes pas africains, que nos ancêtres n'étaient pas des esclaves, il va falloir qu'on se mette ensemble. » Alors, toute une conversation. Et récemment, nous avons vu même un député de chez nous Hurler à l'Assemblée nationale pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même. On commence à dire « stop ». Et ce n'est pas plus mal. Et pour pallier à tout ça, eh bien, nous avons des JC par exemple qui viennent ici en hein, guadeloupe enfin qui vivent ici et, et ou qui font le va-et-vient. Euh, J'aime à dire que vous avez pratiquement fait le tour du monde avec vos vos chansons, quelques pays, ah, oui, quelques pays, non, mais avec les, les, les clips, ah, avec oui, Internet, vrai. Avec, avec Internet. Effectivement, tous, on fait vite le tour ou, du vous, monde. Vous avez fait le tour du et monde. Et il y a en pas réalité, quelqu euh, quelques oui. pays avec les festivals. En plus, ouais. hein, en plus en réalité, il a quand même ouais, voyagé. Ouais, ouais. Donc, mais, euh, euh, le, le, le voyage le plus subtil reste celui que nous faisons de bouche à oreille. Et Image ah à oui, image. Ah oui, et là, ah on oui. fait voyager les gens. Exactement. Parce que d'ici, on part, euh, genre nous partons en Italie, et ça. bien, nous ferons voyager notre ça. artiste. Et c'est ça, ça le, le, le bien de l'artiste d'Antillet. Euh, nous pouvons parler de lui. Il n'est pas réfractaire à cela. Nous pouvons partager une de ses vidéos. Pas de souci. Et finalement, ainsi, le chemin se fait tout doucement. Quand, je, quand on dit J.C. Trivi, ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment des gens qui ne s'occupe plus de, de, de concerts, hein. <rire> des gens qui, qui ne veulent plus aller au concert, qui ne veulent plus entendre de la musique qui, qui sont... Euh, fou, Mais ça ça qu a, ce qu'il y a de vous dans, dans, dans ce métier en fait mmh. c'est que ce qui reste, euh, en, en tous les cas, me concerne intéressant, c'est qu'on ne finit jamais de se faire connaître, quelle que soit l'échelle ou le... Voilà, quel que soit qu'on soit artiste ou pas, on ne finit jamais de se faire connaître. On va mm -hmm. dans un centre commercial, mm -hmm. on rencontre quelqu'un, on fait oui. connaissance. Donc, c'est tous les jours. C'est ça, euh, euh, ça qui est motivant, c'est ça qui me nourrit, c'est-à-dire mm -hmm. que du haut de mes 15 ans de carrière, mm -hmm. donc de l'expérience que j'ai, je me fais toujours mm -hmm. connaître ouais. et, et j'aime bien l'exercice, en fait. Et ça permet également de garder les pieds sur terre. De rester humble aussi. Exactement, Exactement oui, cela. Parce que des fois, la personne dit je, je crois l'avoir vue quelque part. C'est ça, c'est ça. Je ne vous ai pas, est vu, je ne vous connais pas. Exact. Ben oui, elle a zappé <rire> qu'elle a vu un concert ou qu'elle a vu une vidéo, qu'elle a vu euh, un clip, ça. justement dans cette euh, émission. Comme vous êtes là, je préfère vous dire, ne bougez pas parce que vous allez voir quelques extraits de ce que euh, JC vous propose. Donc, il sera au des théâtres ce samedi. samedi ce prochain, dimanche. Ce dimanche. Dimanche 4 décembre. Ah ouais, C'est déjà, déjà là. C'est déjà là. Donc, dimanche 4, <rire> 4 décembre, vous aurez heures. le plaisir à 16h au ciné du voilà. Lamentin euh, d'aller vraiment vivre cela. C'est un spectacle à ne pas rater. Alors, les tenues, vous avez toujours les tenues Aïe, aïe, aïe. Ça il y a... aura énormément de tenues. Oh, énormément oh. de tenues. C'est un spectacle spectacle de 2h30, mm. que, le, on, que le public ne voit pas le temps passer. Ah ben non, Parce qu'on voyage jamais. et euh, mm. à la fin du spectacle ils ne veulent pas sortir de la salle, tellement ils en veulent encore. Et puis ils veulent ouais. à, euh, avoir l'artiste, ils veulent <rire> toucher l'artiste, ils veulent oui. embrasser. Ils ah veulent... Ben, oui, a, ça se passe à la fin dans le hall, mm. je vais mm. faire mm. des photos, signer au voilà. des autographes. Donc c'est vraiment un grand spectacle familial qui nous qui va réconcilier les gens avec euh, les lettres de noblesse de l'amour. Ouais, ouais, ouais. Donc je vais parler de mon expérience mm. en tant qu'humain, en tant qu'homme oui. mais aussi en tant qu'artiste. Mm. Donc c'est un spectacle qui permettra à celles et ceux qui ne me connaissent pas encore de me mm -hmm. découvrir, de découvrir toutes les facettes qui mm -hmm. déterminent mm -hmm. ma personnalité et mon, en, mon dançant, ADN. en dansant, en chantant ah, exactement, je vais danser, je vais chanter mm -hmm. avec mes danseurs mm -hmm. et mes choristes c'est vraiment un grand choix minimétré mm -hmm. donc euh, voilà, tout a été pensé et il faut qu'on soit à l'heure oui, exactement, ça démarre à 16h précis jusqu'à 18h30, parce que c'est 2h30 de ce Quand on arrive en retard, on a raté quelque chose, et bien on a raté... Euh, on a raté l'entrée, les... on, oui. on a raté une bonne le show, partie, on a raté le, le show. L'ouverture du show ça. se passera là, alors il faut vraiment, si vous y allez, rester debout à la porte, attendez, il <rire> faut rester <rire> dans la voiture, mais vous ne bougez pas, parce que c'est vraiment grandiose. Oui. C'est grandiose, et puis les chansons. À moi, c'est l'amour que j'aimais mais la chanson... Oh cette chanson-là, j'espère que c'est dans le répertoire. C'est dans le répertoire. Je pense que tu me parles de ma renaissance, l'amour n'a aucune morale. C'est la chanson qu'on a fait passer tout le temps. Je demandais que cette chanson-là, c'était l'amour, c'était celle-là. oui je ne sais plus. Le temps guéri. Le temps guéri. Voilà, le temps guéri. Le temps guéri. oui, le temps guéri. Oui, c'est dans le répertoire. Merci. Le le le scénario, comment on peut dire? L'aspect scénique. De ah la oui, c'est les... oui, ça dans les clips. Oui. Ah ouais, non, mais il faudra bah, nous nous, nous, nous, nous ça, nous redonner <rire> de, <rire> de ça, toute, toute, toute façon, on le verra voilà. dans quelques instants dans, le, oui, dans, dans la compilation dans dans des la... clips. Voilà, parce que vous allez tout voir. Et peut-être que dans un petit moment, je vais m'arrêter de parler et vous verrez, on va vous passer ces, ces extraits de chansons. Voilà, et eh bien nous, nous revenons avec vous, JC, pour euh, nous dire ce que vous auriez aimé nous dire euh, de, de ce travail, de, de vous, de de cette, ce bonheur que vous prenez je ne sais pas mais je dis bonheur quand même que vous prenez à chanter pour nous ah oui je prends beaucoup de, beaucoup de bonheur beaucoup de plaisir euh, je rends grâce à Dieu parce que c'est vraiment un don qu'il faut fructifier oui. et de pouvoir donner le meilleur de soi aux autres ça oui. n'a pas de prix ça n'a pas de prix et, euh, je me sens vraiment utile, oui, utile. utile, utile à l'autre mm -hmm. de ramener la joie dans le cœur des gens, le sourire sur le visage des mm -hmm. gens. Je tiens à remercier euh, toutes celles et ceux qui ont déjà acheté leur ticket, qui mm -hmm. viennent voir mes spectacles, mm -hmm. qui me croisent dans la rue, qui ont toujours un mot gentil, un mot oui. encourageant et euh, vraiment merci. On, on ne peut pas coeur. ne pas être comme ça avec vous, avec <rire> toi, je sais. En plus, c'est quelqu'un de double. On sent ça quand on le regarde, merci. on sait que... Sur scène, c'est pas la même personne. Sur <rire> scène, c'est l'artiste. Vous verrez son visage. Vous verrez comment il évolue. Mais toujours avec beaucoup d'amour. Hein. Oui, il n'est pas, pas fermé. Il n'est pas comme ça. C'est est ouvert. Vous recevez une pluie de choses. Je ne sais pas. Vous êtes comme ça. Vous regardez le spectacle. Vous n'avez pas envie de rester. Vous avez envie d'être... Parce que vous recevez quelque chose de grandiose. Je, je ne dis pas ça pour tout le monde parce que Merci. je regarde autrement les Merci. spectacles de mon filleul, Mais euh, sincèrement, vous ne perdrez pas au change. Et nous allons même vous dire le prix de, de, de ce spectacle. Pour un spectacle de cette qualité, deux heures de spectacle, de cette envergure, 2h30. 2h30, vous n'aurez à payer que 30 euros si vous achetez sur place. Mais si vous achetez aujourd'hui, euh, demain, après-demain, ça. ça sera 25 euros. Alors, on va même laisser le numéro de téléphone oh oui, important. pour euh, ces personnes-là. Alors, je n'ai pas les lunettes. Merci beaucoup. C'est 0690 42 77 91. Donc, je répète, oui. 0690 42 77 91. Et euh, s'il y a des gens qui ont euh, des difficultés à se déplacer, nous faisons la livraison, mes équipes et moi, un oui. petit peu sur euh, pratiquement toute la Guadeloupe. Pas toute, toute, toute la Guadeloupe, mais on mmh. s'organise pour pouvoir livrer celles et ceux qui, euh, qui souhaitent acheter leurs tickets. Mmh. Euh, voilà, donc c'est vraiment on est vraiment dans le dévouement mmh. euh, avec le public. Et euh, donc on livre les tickets. Aujourd'hui, encore on en a livré. Mmh. Et, euh, ou sinon, vous pouvez aller sur allmall.com pour acheter euh, vos voilà. tickets. Allmol.com, c'est tout de suite qu'on l'a. Hein. Voilà, tout de suite. Voilà, exactement, prix-vente, euh, voilà. tout de suite. Ça arrive tout de suite par Et mail. ils n'auront pas à payer les euros. Mais par contre, je sais qu'il y a des, des, des amis qui iront euh, acheter leurs tickets sur place. Merci. Hein, sans faire trop de queue. Merci. Allez, allez ouais. bonnet, même pas à oui. État. Ouais. Allez bonnet, pour autres prêt prendre ticket là place. Ou alors sur Internet Olmol.com donc c'est en vente sur place uniquement oui. que le jour du spectacle que le jour que du dimanche. spectacle bien évidemment voilà, dimanche et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de queue pour que ça aille vite et pour que vous ne puissiez ça. pas rater l'entrée du spectacle ça, parce que quand on rate l'entrée c'est comme si on rate le plat ah, l'entrée ah, du plat ah, principal oui. ah, l'entrée le, ah, oui. qui précède <rire> le plat principal c'est clair, là nous voilà. sommes d'accord <rire> alors les chevaux ont poussé <rire> oui, je laisse pousser. <rire> je, vois, je, vois, je vois que ça a poussé on a changé de look Mais ça te va merci tout le monde me dit ça merci Marie <rire> Alors, grâce à Dieu, ah c'est vraiment mais toute mais une vraiment. hygiène de vie parce que comme ça. je le disais c'est vraiment mon, mon métier Il mm faut -hmm. pouvoir chanter et danser sur scène il y a toute une hygiène de vie, il y a de, vie, de, il y a de sport voix, il faut manger convenablement ouais. euh, mm -hmm. entretenir la voix, faire des vocalises mm -hmm. euh, je transmets également parce ouais. que tous ceux qui sont autour de moi sont des amateurs, ouais. mes choristes sont amateurs ce sont mes élèves qui sont devenus bien. mes choristes okay. et mes danseurs pareil alors on, on peut avoir les noms de, de ces deux choristes alors je réserve la ah, surprise justement je, je réserve encore la Ah peut-être que des amis à eux les entendraient je réserve encore la ouais. je réserve encore la surprise. Oh alors, non, ne me dis pas que tu réserves la surprise. Parce que tu ne sais pas si elles seront là. Non, non, non. Ah non pas du tout. De toutes les balles, même si elles ne sont pas là, l'élément principal, c'est juste cette travail. Tout le là. Il y a, il y a, tout que... monde sera là. Tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Tout le monde a hâte. C'est vraiment une grosse organisation. Ça fait combien de temps que c'est en préparation Ça fait un an. Nous avons déjà fait deux dates de ce spectacle. Oui. Une en Martinique, c'était le 16 juillet, qui a connu un véritable succès. Uh -huh. Et une en Guadeloupe, au Ciné de la Montagne, c'était oui. le 30 juillet 2022. On a fait deux dates. Tu étais en voyage, quoi Tu étais en département et donc, à la demande du public, on fait une nouvelle date de ce spectacle ouais. qui sera le dimanche 4 décembre mm -hmm. à 16h au ouais. de du Montée. Cette fois, on a mis à 16h. Donc, ça permettra à tout chacun de, de venir, parce que c'est ouais. qu'il y a des gens qui n'aiment pas sortir le soir. Mm -hmm. Donc, ça leur permettra de venir tôt mm -hmm. et de rentrer tôt à la maison. Et c'est toujours pareil, ça sera la même chose, même 2h30, même, même spectacle. Alors, ce sera pratiquement le même spectacle. Il y a des changements. Oui. Euh, c'est-à-dire que j'ai rajouté, avant c'était 2h10, oui. maintenant c'est 2h30 ouais. et ce ne seront pas les mêmes tenues. D'accord. Voilà. Mais, <rire> en matière de tenues, je ne sais pas qui c'est qui court. J'ai plusieurs stylistes. Tu avais quand même euh, un, un coup de crayon, hein, toi aussi. Alors, c'est-à-dire que je choisis mes tissus, mm -hmm. je choisis euh, le style de vêtements que je veux et ensuite mm -hmm. mes, mes stylistes. Voilà. Donc, j'ai une styliste en Martinique qui s'appelle Sylviane, mm -hmm. un styliste également en métropole qui mm -hmm. s'appelle Eric mm -hmm. et je travaille euh, également avec euh, un Guadeloupé. En fait, tout ce beau monde-là, en fait, ils veulent garder un petit peu l'anonymat parce que, mm -hmm. comme ils sont très débordés, oui. et, euh, je comprends voilà. parce qu'ils sont bons. Hein. Et, ah, ils ils sont, ah oui, ah oui. mais tenus, plusieurs, ce sont, ce sont oui. plusieurs talents qui mm -hmm. s'associent au mien ouais. pour donner ce résultat. Ah ouais, on ne fait pas un spectacle seul. Ouais. On et a puis besoin on des techniques. On choisit techniciens. les gens qui correspondent à, à notre état d'esprit aussi. Ah, c'est important. Ah, ouais. tu dis une chose ah qui ah est ouais, très est importante est parce que. C'est très important, les valeurs. Mmh, ouais. euh, si les gens n'ont pas le, les mêmes valeurs mmh, que mmh. soi, on ne pourra pas être compris. Ah, on non, va voilà. marchera pas. Et moi, je marche par la discipline ouais. et la rigueur. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. La discipline et vrai. la rigueur, ça énormément. Ça énormément je, je crois que si on l'a, <rire> on l'aura pas. On l'a, on l'a pas. La rigueur, on l'a, on l'a pas. pour le spectacle, -là, il y aurait de la rigueur. Parce que tout le monde sera à l'heure. Ah. Je, je le souhaite <rire> de vœux alors, J.C. Trévis, aussi des théâtres du Lamentin, euh, il dit de mes racines à mes ailes, son spectacle musical en semi-live avec ses choristes et danseurs. Alors, je répète, je rappelle que sur allmall.com, vous pouvez prendre vos places à 25 euros, sinon en prévente le jour du spectacle. Un petit mot de conclusion, Léla lacapacifiques. Alors, je tiens à mmh. te remercier, vraiment, merci, merci du fond du cœur de me recevoir et de, de pouvoir me mettre en, en valeur. Mmh. Merci à toute l'équipe de TV. Et euh, ben, rendez-vous dimanche dimanche, dimanche euh, si Dieu veut, Dieu voulant oui. euh, à 16h pour ce grand spectacle de 2h30 au ciné-théâtre du Lamentin, merci du fond du cœur et oui. euh, au plaisir de te revoir alors il y a des, des, des partenaires que je n'ai pas cités mais j'aime bien les citer hein. vous avez des, des radios euh, oui, vous avez des, radios. des télés, anti télé KMT euh, Méga, etc, allez oui. chercher vos places allez vite, vite, vite, vite Merci. allez à chercher merci vos beaucoup. places et nous y serons, nous y serons et là on l'a, on l'a je dis pas que je suis là Tu y seras, tu qui sera Effectivement, un côté. Oui, oui, tout en fait. à voilà. en fait. Eh bien, merci Murphy. Nous allons donc vous laisser repartir ici, mais nous partons pas nous ici. Nous restons là parce que nous avons quelqu'un d'autre à recevoir. Donc, à bientôt et à bon bientôt. spectacle. À bientôt. Merci.